Bonjour à tous, nous sommes le 24 janvier 2021. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous un peu euh, ce qui arrive euh, dans la nouvelle administration américaine euh, sous Joe Biden. Euh, on se trouve avoir eu des euh, déclarations pas mal assez, bah, assez fortes là, pour euh, ce qui va se passer à l'avenir. Et Joe Biden euh, euh, veut que pendant 100 jours, les citoyens américains puissent porter le masque. C'est une des déclarations assez importantes et il faut aussi, euh, euh, qui est responsable de la santé aux États-Unis, est euh, très heureux de travailler main dans, la main, main dans la main avec Joe Biden. Et Joe Biden aussi a fait une déclaration qui est assez, bah, qui n'est pas surprenante, mais qui, qui en dit long, a dit qu'il fallait absolument porter le masque pendant 100 jours pour se débarrasser du coronavirus. Et il a dit que c'est un symbole, un symbole très important de cette lutte du coronavirus. Et ça m'a marqué quand même parce que dans le fond, euh, le masque devrait avoir une signification. Euh, plus qu'une signification, plus qu'être un symbole, mais avoir une certaine efficacité pour contrer le virus, mais lui a parlé vraiment d'un symbole. Donc, euh, c'est un fait qui est à souligner, qui est assez important. Et ensuite, euh, il faut remarquer aussi que euh, on a la secrétaire euh, euh, Janet Yellen qui se trouve à être avoir pris ses fonctions aussi, également le 20 janvier. Donc, on se trouve à être euh, euh, dans une fusion qui est en train de se faire entre euh, la Fed et euh, le secrétaire du Trésor. Donc, le gouvernement américain euh, va directement injecter de l'argent euh, de sa propre de son propre chef et c'est ça qu'on veut. Et en plus, on continue à vouloir complètement effacer les traces de Trump parce que Joe Biden commence à effacer justement des, euh, des choses que Trump a faites. Donc, euh, on se trouve à vraiment vouloir partir sur de nouvelles bases. On veut travailler main dans la main avec la Chine. On veut comme euh, vraiment... Euh, ben, en tout cas, le désir qu'on veut, c'est euh, injecter beaucoup d'argent au niveau des... De, je ne dirais pas des infrastructures, mais dans le système lui-même pour donner de l'argent aux individus. Euh, donc, euh, avant d'aller voir un peu ce qui se passe au, au niveau de la politique américaine, parce que c'est un peu le fameux rêve du MMT. On est déjà dedans, la, la théorie moderne monétaire, là, où on injecte de l'argent comme on veut. On n'a pas de compte à rendre à personne, dans le fond. Et euh, tout simplement, les citoyens vont euh, euh, avoir un salaire de base universel garanti. Et et comme je vous dis, c'est pas un gros salaire parce que dans le fond, les riches, on s'enrichit de plus en plus et des industries, certains, de l'industrie vont continuer à prospérer tandis que d'autres vont continuer à se détériorer avec le temps. C'est sûr, sûr, sûr. Et on va aller voir ça aussi parce que j'ai euh, commencé à lire un nouveau livre qui est sorti. C'est euh, le Covid euh, Mythe réalité. Euh, je vais vous en parler un peu. Je vais pas fait terminer. Je vais faire un compte rendu lorsque je vais avoir terminé. Euh, C'est un peu une réponse au livre de Klaus Schwab sur euh, euh, le, le Covid, le grand reset, là, le, son fameux livre. Du du grand reset face au Covid-19, euh, donc euh, on va parler un peu de ça aussi, euh, donc. Euh pour commencer, j'aimerais parler peut-être du Canada parce qu'il s'est passé quand même des événements assez importants. Mais on va dire euh, qui euh, euh, ça se trouve être euh, notre gouverneur général, là, celle qui se trouve à avoir le lien direct avec euh, la reine parce qu'on est dans un, un régime mon monarchique. C'est pas la réalité, mais dans le fond, c'est ça. On dépend de l'Angleterre encore. Nous, l'Australie, en quelques pays, donc on fait partie du Commonwealth. Euh, on se trouve à, à avoir le lien avec la reine. On a un premier ministre, non pas un président. Le premier ministre de la Reine et la lieutenant-gouverneur se trouve à faire le lien. En tout cas, notre système est supposé fonctionner comme ça, mais dans la réalité, la lieutenant-gouverneur euh, ne sert absolument à rien, euh, sinon de dépenser des biens publics. Et là, euh, ce qu'elle a fait euh, durant les dernières euh, années, Julie Payette, c'est qu'elle a torturé littéralement Hubert. Pas, faut s'entendre, c'est pas physique, là, mais quand même, euh, mis beaucoup, beaucoup de de, de, euh, de pression, euh, créé beaucoup de conflits au niveau de son personnel, euh, elle a vraiment martyrisé euh, euh, psychologiquement son personnel, et là, c'est prouvé, et euh, elle a démissionné, donc elle a été forcée de démissionner, euh, Trudeau lui a dit de quitter ses fonctions, tout simplement, et euh, Julie Payette euh, s'en va pas avec rien, dans le fond, ça va être une pension à vie de 150 000 euh, sur cette rapport peut-être les autres choses qu'elle avait dans sa carrière avant, parce qu'elle elle avait été euh, dans l'espace. Euh, elle aurait dû peut-être y rester pour moins torturer ses employés, mais euh, c'est ça, le, la carrière de Julie Payette comme gouverneur général est terminée. L'autre euh, grande nouvelle euh, qui est une déception pour beaucoup, beaucoup de Canadiens, ça se trouve être la cancellation du pipeline euh, Keystone qui était euh, en train d'être construit. On avait fait les tuyaux. Là. On parle même euh, en, en ce moment de euh, euh, bon, dans le fond, on a beaucoup, beaucoup de fer euh, au niveau des tuyaux qu'on pourrait euh, euh, restaurer, euh, recouler, euh, faire d'autres choses avec ça. Mais c'est quand même triste parce que ça se trouve être toute l'Alberta qui va être affectée par euh, euh, cette euh, cette nouvelle-là. Euh, et euh, Trudeau euh, avait dit euh, lorsque ben, Biden est rentré euh, en fonction, ben, le 6, là, dans le fond, euh, même si c'est le 20 qui a été la dernière euh, euh, proclamation officielle, euh, de Trudeau s'est tout de suite en, empressé de féliciter Biden. Et je pense même c'est après le 3 novembre. Euh, et euh, tout était beau. Et en ce moment, on se trouve, nous en tout cas les Canadiens, parce que Trudeau, je ne sais pas ce qu'il pense réellement, euh, ça se trouve être un, un pantin au... Ou pour euh, le Parti libéral, là. Euh, mais euh, quand même, euh, ça se trouve être une, une méchante gif pour le Canada, parce qu'ici au Canada, on a beaucoup, beaucoup de ressources naturelles, entre autres le pétrole, mais on a plus que ça, on a le cuivre, le zinc, l'or, ainsi de suite, euh, beaucoup, beaucoup de métaux, le potasse aussi, euh, donc à Saskatchewan, euh, donc non, euh, vraiment, euh, c'est un, un coup dur pour, en tout cas, l'Alberta, c'est sûr, parce que l'Alberta est vraiment tributaire du pétrole là, depuis des années, euh, donc, on va voir ce qui va se passer et Trudeau va peut-être la trouver moins moins drôle parce que dans le fond, euh, traditionnellement, les républicains travaillent plus avec euh, le Canada que les démocrates. Les démocrates euh, euh, sont plus centrés sur traditionnellement, je parle. Donc, euh, ça, c'est le premier gifle qui est assez important et euh, on va voir la suite des choses. Euh, donc, euh, le Canada, oui. Euh, notre lieutenant-gouverneur euh, qui vient de démissionner de, mais c'est pas une grosse perte là même si c'est pas une perte du tout là c'est un salaire qui euh, on appelait ça nous dans le milieu des mangeurs de profit, donc euh, c'est un peu ça qui vient de se passer euh, mais au niveau de du pipeline Keystone euh, c'est quelque chose de quand même important à tout le moins pour l'Alberta. Donc euh, la première euh, diapositive et ensuite on ira voir euh, le fameux livre de, qui a été écrit là en, en rapport avec euh, le corona, euh, le corona, le grand reset plutôt. Euh, je vous ferai pas un résumé, je vais en, en faire un plus tard et ensuite on ira voir un autre article que j'ai posté euh, sur la théorie euh, monétaire moderne et on va aller décortiquer ça un peu. La première euh, diapositive, bah, diapositive, le premier clip, euh, c'est, ça vient de euh, de la Banque du Canada et qui dit tout simplement euh, ça va empirer en 2021 avant d'aller mieux. Et euh, je l'ai placé sur mon site Bourse Technique. Euh, ce qui dit tout simplement, ça confirme un peu tout ce qu'on voit là. Euh, euh, c'est que l'hiver va être euh, sombre. C'est ce que Joe Biden avait dit. Euh, ici, euh, ça se trouve être... Euh, note euh, excusez notre ministre des Finances Christian Freeland qui avait dit ça également dans son discours euh, que l'hiver dans le fond va être dur et quand on parle de de de, de rigueur de l'hiver on parle pas de, du climat parce qu'ici au Québec on a un climat très très clément euh, en cet hiver on a eu un mois de janvier vraiment doux et en février ça s'annonce pas très très rude c'est vraiment au niveau euh, de de l'environnement parce qu'on est encore confiné euh, vous je sais que ceux qui m'écoutent les Français c'est 18h maintenant, nous c'est 20h le couvre-feu, on est pareil comme euh, l'Allemagne nazie, on arrête euh, de faire nos activités à euh dans des couvre-feux euh, déclarés par les gouvernements. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, on se trouve à avoir un, un, la Banque du Canada qui a fait, qui a fait cette déclaration-là, donc, tout l'hiver, parce qu'ici, c'était supposé de repartir en 8 février, mais euh, non, non, non, le couvre-feu va rester là, les mesures vont rester là, donc, euh, ça on va passer l'hiver comme ça. Donc, euh, la Banque du Canada dit la même chose. Dans le fond, l'économie est complètement euh, paralysée en ce moment, euh, que ce soit au Québec, au Canada, un peu partout la planète, comme vous le savez. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui souffrent de ça, et l'économie, euh, évidemment, souffre beaucoup, beaucoup de ça. Et c'est ce que la Banque du Canada dit. Euh, elle elle dit qu'on va avoir un, ça ça va être laid là les prochaines semaines prochaines mois et aussi mettre en parallèle avec ça les marchés boursiers. Euh, les marchés boursiers sont vraiment dus pour une correction mais ça monte tout le temps, ça monte tout le temps tout le temps. Mais il va arriver un temps parce qu'on se trouve à être dans l'euphorie encore euh, euh, il pourrait avoir une correction, une bonne correction mais je dis bonne euh, la banque centrale euh, américaine va être là pour soutenir le tout, c'est garanti. C'est même pas une question à se poser. Mais on pourrait avoir une bonne correction quand même. Euh, très bientôt. Et ensuite, euh, la Banque centrale va réinjecter encore euh, des sous dans le système. Et il faut préciser que ce que Joe Biden vient d'injecter, le 1900, presque 2000 milliards, le 1900 milliards, euh, il donne euh, euh, un chèque de 1400 dollars et non pas 2000 dollars comme euh, euh, ça avait été annoncé avant euh, son, éle ben, son élection. Avec Trump, on s'est entendu pour 2000, euh, mais c'est pas ça. Lui, il calcule le 600 qui avait été donné à la base. Donc, il donne seulement 1400 dollars. Et ce que j'ai lu comme commentaire, euh, il, il disait que ça donne un peu le ton de, de Biden. -dire, Biden fait des grands discos, ben des grands. Pas très, très intéressant, là, parce que euh, son discours d'inauguration n'a été vu que par, je pense, c'est 400 000 personnes, j'ai vu ça, euh, et euh, quelques pouces euh, euh, positifs, là. Je pense qu'on avait 6 000 pouces positifs, et on avait euh, 48 000 ou 43 000 pouces négatifs. Donc, euh, Biden, même si les médias l'ont encensé, euh, écoutez, c'est quelqu'un de drabe euh, euh, qui est pas euh, du tout euh, quelqu'un qui va euh, mettre le feu euh, dans l'émotion et euh, faire en sorte qu'on va repartir. Euh, non, non, ça va être une un administration très drabe, et ça va être à suivre, parce que, dans le fond, l'hiver, comme je vous dis, on revient là-dessus, l'hiver va être rude, et peut-être, euh, euh, bonne de correction boursière, mais ici, c'est ce qu'on parle au niveau de l'économie. Euh, ça va être laid, et là, on veut euh, imposer les vaccins. Déjà, on donne des primes à, à, pour ceux qui voudraient se faire vacciner, tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont ré réticentes à se faire vacciner, et ensuite euh, ce que la Banque du Canada dit qu'après ça, la moitié, euh, cet été, là, ça repart. Ben, moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est que Christian Fournier l'a dit, euh, le printemps, euh, ça repousse, euh, elle est élevée euh, euh, en campagne euh, sur une ferme, donc euh, euh, elle l'a dit directement dans son discours et Bi Bi Biden l'avait dit aussi, euh, peut-être pas d'une manière aussi directe. Donc euh, l'été, je pense que euh, on, on va avoir beaucoup beaucoup en, encore d'argent euh, en jeu euh, qui va être injecté dans le système et on devrait, comme je dis, repartir. Attention, lorsque je dis repartir, les mesures sanitaires qui ont été imposées, ça ne reviendra pas. Malheureusement, et c'est ce qu'on va aller voir sur le, le dernier clip. Donc, c'était un peu ça ce qui est dit, c'est que ça va repartir, mais au niveau des mesures sanitaires, c'est loin d'être sûr euh, que tout euh, va revenir à l'ordre. On a profité de cette... Euh, cette crise du coronavirus pour imposer des mesures, on va garder ces mesures avec le traçage. Ça fait partie du plan, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est le plan écrit dans le livre euh, « Les quatre, La quatrième révolution industrielle » de Claude Schwab et « La COVID, le grand reset ». C'est écrit littéralement. là. Il euh, n'y a pas rien de complotiste là-dedans, là. c'est écrit. Et donc, euh, le deuxième livre, le livre que je voulais vous parler, on, il se trouve à être en ce moment disponible gratuitement. Il euh, faudrait que je vous mette le lien dans le commentaire. Ça se trouve être Le Grand Reset, Myth et Réalité. Euh, donc, c'est un livre qui se trouve à, à un peu reprendre le livre de Claude Schwab et donner un bilan de quest ce que l'auteur fait ça. Et c'est très, très intéressant. Euh, et euh, je, je pense tout simplement que euh, ce que l'auteur dit dans, dans, cette, euh, dans ce livre-là, c'est à peu près ce que je pense moi aussi. Euh, c'est de, de remettre en question réellement euh, qu'est-ce qui arrive avec ce grand reset là C'est tout simplement euh, ce qu'on veut faire, euh, c'est imposer euh, une vision d'une euh, petite élite mondiale qui euh, euh, croit à la démocratie qui croit à la démocratie en parole, mais dans la réalité, veut imposer sa, sa dictature euh, à la planète, aux ignorants de la planète, aux serfs de la planète. Euh, c'est un peu ça, mais dans le fond, je j'ai pas terminé le livre, je vais faire un résumé, un résumé dès que j'aurai fini. terminé le livre. Donc, euh, vous pouvez commencer à le lire aussi, c'est... Euh, vous faites une recherche, euh, le, the great, euh, le Grand 7 Mythes et réalités. Eric Eric euh, Vergne, je sais pas si je le prononce bien, euh, c'est... Ah en tout cas, vous pourrez me corriger, là, je l'ai mal prononcé, c'est sûr. Euh, donc, euh, ça se trouve être un livre de 141 pages. Euh, donc, vous pouvez vous le procurer, tout simplement, faites la recherche, euh, le, le Grand Reset, métérialité, Eric, euh, Vert, Arng, en tout cas. C'est ça. Donc, euh, c'était ce que je voulais vous dire au niveau du livre, on va revenir là-dessus parce que le livre est très, très, très intéressant. Au moins, c'est euh, euh, un livre qui parle de, de réalité. Euh, et le dernier, euh, euh, le dernier, bah, on va terminer là-dessus, là, la dernière partie euh, de cette vidéo, c'est vous parler justement de l'injection monétaire. Parce que je pense que c'est ça qui est assez important face à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Comme je vous ai dit, Biden va être là pour bah, probablement quatre ans. Je Peut-être même pas, parce que dans le fond, euh, euh, je pense que Biden est là en transition. Euh, si les euh, si les démocrates euh, conservent euh, euh, conservent leur, leur siège pendant quatre ans, euh, c'est Kamala Harris qui va prendre sa place euh, assez rapidement. C'est ce que je pense. Euh, donc, lui, va toffer jusqu'à ce qu'il ne plus... Oui. Mm qu'il a des difficultés à s'exprimer et donc on va le remplacer euh, par Kamala Harris et là ça va être comme extraordinaire, une femme au pouvoir euh, aux États-Unis en plus et les métisses donc c'est extraordinaire tout ce qu'elle va dire, les médias vont euh, euh, vont euh, se délecter de ces dires mais dans la réalité peut-être que les médias vont commencer à, à faire un examen de conscience de la manière qu'on agit euh, en faisant aucune critique au gouvernement et quelques-uns vont peut-être pour, comme survie, euh, Peut-être justement profiter de, du fait que les, euh, le, le, le plan, les plans de, euh, des démocrates qui se trouvent à être communistes pas mal euh, vont peut-être faire une bonne critique là-dessus, je l'espère, parce que dans le fond, euh, c'est un... On veut justement euh, diriger le monde par des technocrates, c'est un peu ce que le livre dit, c'est un peu ce qu'on voit, ce qui se profile, c'est des technocrates avec la technologie qui existe, euh, euh, on veut euh, tout simplement contrôler les individus, euh, oui donner, euh, de, ben, euh, pas, pas de la vraie répartition égale à travers la planète, Là, c'est pas le vrai but euh, du tout d'injecter de la monnaie tout simplement parce que les riches vont devenir plus riches. Et euh, l'autre euh, fait, là, à partir de, du livre, là, je, comme je vous dis, je, je l'analyse pas tout de suite, euh, c'est qu'il dit, en gros, et c'est ce que je crois, que c'est improvisé. Dans le fond, euh, ce que les gouvernements font, surtout le gouvernement américain, euh, fait en ce moment, c'est improvisé, euh, euh, c'est du... il fonctionne à tâtons, euh, c'est pas tout calculé, c'est pas ce que je crois. Euh, euh, Grégory Menarino dit que c'est tout calculé, qu'ils veulent détruire le dollar, et euh, contrôler la planète. Moi, je pense que c'est plutôt de, euh, de l'incompétence et ce que le livre dit, c'est un peu ça. Donc, euh, dans le fond, c'est un article tout simplement qui vient de Jim Rickard, que vous connaissez certainement. Euh, il parle de, du grand, euh, ben, pas du grand reset de la politique monétaire de Jeannette et Hélène et du gouvernement. Et il parle en gros, euh, euh, ben, il dit que Jeannette et euh, Hélène, même si elle a été. Elle a été euh, euh, présidente de la FED euh, ne comprend pas les impacts de l'injection monétaire et comment que ça peut détruire euh, euh, le système économique. et euh, parle un peu dans l'article aussi que la fusion de, du trésor américain et de la FED est en train de s'effectuer. Ben, c'est déjà fait techniquement, euh, mais euh, en pratique euh, c'est que le gouvernement va injecter euh, directement de l'argent sans directement passer par la FED, mais va le faire de, sa, de son propre chef. Et euh, il parle du M mais on est déjà rentré dans la théorie monétaire moderne. La théorie monétaire moderne, euh, euh, dans le fond, le gouvernement euh, crée de la dette. Ben, dans le fond, c'est que le gouvernement, euh, les, les gouvernements, que ce soit républicains, démocrates, ont besoin d'argent parce qu'il y a des déficits qui se creusent de plus en plus et ça va continuer. C'est pas simplement à cause du coronavirus. Et euh, la théorie dit que les gouvernements peuvent euh, émettre de la dette émet une dette, vend ça sur le marché, mais ça se trouve être la Fed qui achète la dette et l'argent fraîche arrive pour les gouvernements pour la distribuer, soit pour les dépenses quotidiennes ou des projets. Et c'est ce que la théorie moderne dit, que dans le fond, il n'y a pas de limite. Et on a un peu regardé le Japon, on est rendu à 240 250, on 250 de la dette au produit intérieur brut. Aux, aux États-Unis, on est rendu à 30, 130 on a monté vraiment, vraiment beaucoup, à peu près 25% depuis la crise du coronavirus. Donc, ça va savoir se poursuivre. Et la théorie moderne dit qu'il faut on continue, il euh, n'y a pas de limite, c'est nous qui guidons les règles, qui, qui dictons les règles donc à la planète, donc on fait ça. Et euh, ben, c'est sûr. dans le fond, l'argent va continuer à être imprimé. Et ça, c'est une chose qui est sûre. Jérôme Powell l'a dit, et surtout avec cette fusion qui est arrivée, le secrétaire du Trésor et la Fed, euh, c'est sûr, sûr, sûr que ça continue et même, il n'y a pas de limite. Donc, euh, euh, Jim Rickard parle un peu de ça, que dans le fond, avec une impression monétaire de même, ben, on se trouve à... l'article, vous irez la lire en détail, très, très intéressant, euh, qu'on se trouve à... Ben, regardez ici, il parle du Japon, justement, le Pompom Girl de, du MMT indique que le ratio du Japon est supérieur à 250%, la preuve que les États-Unis peuvent entra... emprunter encore beaucoup plus. Euh, C'est ça que Jim Rickard dit, dans le fond, on a regardé le Japon de la manière qui a fonctionné, et en ce moment, on se dit, oh, ça tient. Il faut préciser que le Japon détient presque uniquement des actifs du Japon. Euh, au niveau américain, c'est pas la même chose. C'est ça que euh, Jim Rickard dit. Il y a beaucoup, beaucoup de pays sur la planète qui détiennent de la dette américaine, contrairement au Japon. Le Japon, euh, oui, détient beaucoup de dettes, mais c'est la dette du Japon lui-même. Et c'est la grande différence. Donc, euh, les États-Unis, euh, avec ce système pyramidal, euh, c'est ça qu'il dit ici, euh, dans, dans le fond, on se trouve à être dans une chaîne, une immense chaîne de Ponzi où, euh, c'est ce que Jim Rickard dit, euh, dans le fond, pour alimenter la chaîne de Ponzi, euh, les nouveaux venus, ben, la nouvelle dette sert à payer les anciens... Euh, les... Mais c'est le gouvernement qui mène. Et c'est ça qu'il dit ici. Euh, euh, Peut-être que je ne trouverai pas directement là, de la manière qui, qui l'écrit. Euh, où est-ce que j'ai vu ça? Bon, ben, en tout cas, je vous le résume tout simplement. Là. Vous irez lire l'article. Il dit que dans le fond, euh, on émet euh, le, les nouvelles dettes, mettons, euh, de, euh, des bons du trésor à 5 ans. À l'échéance, on est supposé donner un intérêt, mais vu qu'on n'a pas l'intérêt à donner pour euh, la personne qui a acheté des bons du de trésor, ben la personne, les entreprises qui ont, ou les pays qui ont acheté des bons du de trésor, on émet de nouvelles dettes pour payer l'intérêt. Donc, c'est une chaîne de Ponzi, mais c'est nous qui dictons les... Nous, les Américains, qui dictent les règles. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et ils, ont, ils se sont dit 250 au niveau du Japon. Bah, ben, il n'y a rien là, on est capable de faire plus. Donc, euh, même si la dette est au produit intérieur brut, irait euh, euh, 300, 400, 500 il n'y a pas de limite, dans le fond. Euh, même le gouvernement américain pourrait donner de l'argent à l'infini aux citoyens. Ce que ça peut créer, c'est de l'inflation, mais il y a une remarque qui est quand même, c'est que l'inflation... Euh, qui a été dit, c'est que l'inflation, peut-être pas dans l'article de, de Richard, mais euh, c'est que l'inflation a pas monté tellement. Là, on voit que ça commence à monter, mais euh, ça sera à suivre. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, les paramètres de... Ben, c'est ça, dans le fond, ça se trouve être toujours une question d'injection monétaire. Et Joe Biden est loin d'être celui qui va arrêter cette injection monétaire. Euh, au contraire, il va pousser euh, cette injection vraiment plus forte euh, dans les prochaines se, prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Et euh, ça va continuer surtout avec la fusion de, euh, du secrétaire, la secrétaire du Trésor, Jack, euh, Janet Yellen, et avec euh, Powell. Donc, euh, on va assister à de l'injection, massive dans le système, ça va maintenir les indices boursiers. On est peut-être dû pour une correction en ce moment, mais ça dans l'avenir, ça va continuer à souffler, souffler et c'est la raison pour laquelle aussi que l'or, l'argent, euh, les matières premières vont monter parce que dans le fond, on se trouve à être dans une chaîne d'approvisionnement qui est brisée et les matières premières euh, sont difficiles à, à, à se procurer on a, on a de la difficulté à se procurer les matières premières et euh, même euh, le transport tout ça. Donc euh, c'est c'est sûr que à un certain niveau, on va avoir de l'inflation, euh, mais euh, la, la, la masse monétaire va continuer à croître et on va vivre ça pendant des années. On se revoit bientôt et je vais continuer le, le livre du le Grand Reset, Météo ou Réalité, et vous résumer ça très très bientôt. Merci.